YOLO, ici Albatier de 93. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui moi et le gamer allons tester trois mini-jeux. Un où tu dois protéger ton lit à tout prix. Un autre tu dois franchir une ligne de la mort et essayer de marquer 3 points. Et un autre tu dois détruire le vaisseau ennemi. Vous allez voir, c'est très étrange. Le générateur... Ok bon, ils sont morts, ils le passeront. Alors le gamer, ils sont là Merde, on est mort. C'est bon je, je l'ai buté, je l'ai buté. Y'a de l'autre là-haut, y'a l'autre là-haut. Non Je te pousse Je te pousse Crève, crève, crève frérot Ok. Merde, alors note, Ah j'suis non. Ça pas, ça pas pas, pas je suis mort. C'est ça qu'on va faire une bonne game. <rire> le oh le clutch Faut péter son lit, faut péter son lit. <rire> moi j'arrive, j'arrive de l'autre côté le gamer, j'arrive de l'autre côté. Fier. Ah moi je suis fier hein, personnellement. Ah, Je ne suis pas tant du, du tout. non Viens non. ici quoi. Merde Merde Le gamer Faut, faut que tu m'aides. Mets son lit, mets son lit le temps que je les distracte Tu, tu l'as eu Nickel. Alors t'as son lit, maintenant faut le buter. Go go go go go go go t'ai dit quoi je dit quoi je dit quoi Le gamer, viens. Merde ah, Je suis mort, je suis mort, je suis mort <rires> <rires> Merde, merde, merde, le gamer. Oh, oui, c'est bon, c'est bon, on l'a eu. Oh merde, y'a les bleus, y'a les bleus, y'a le bleu, y'a le bleu Y'a un bleu oh. Après ces games... Alba est parti se noyer dans le désespoir et le poison chaque soir dans le bar d'Iceberg. Et son ami le gamer ne fut jamais retrouvé. Monsieur l'ordinateur Je sais que je vous aime bien. attendez moi à danser. Ce... Comment ça Je suis le démon. Tu n'es pas Bendy le gamer. Faut arrêter de croire en tes fantasmes non. des fois. <rire> Oh mon dieu Je t'ai vu passer comme ça fait non tu n'as pas le droit le gamer Je suis un très bon archer. Merci De rien Lo fait, Comment tu cries frérot T'as fait quoi là Je t'ai je vu, vu partir dans le vide Gagne. Oh, oh non merde, merde. C'est pas bien le gamer C'est pas bien Le gamer revient <rire> Oh merde Ok, faut détruire le château. On va faire péter leur château. Oh oh oh oh! On est en train de se faire. Oh! J'ai un truc qui s'appelle moisi, on, on a gagné. gagné. Attends, on est de quelle couleur déjà? Fragmentation! Ah, j'ai un healer, ça peut être bien, tiens. <rire> tiens. Dis donc. A l'aide! Je, Je sais pas viser. Enfin, j'ai oublié comment. J'ai un. C'est quoi ça? Banza? Oh Banzai, Banzai. Ça <rire> va quoi ça Oh j'ai un ténébreux merde ah, alors il y a un peu parti en couille mais t'inquiète. Es... J'ai essayé de viser à l'arc comme gamer. Oh je l'ai touché Ah j'arrive à le toucher de temps en temps. Y'a un chercheur. J'ai réussi à le lancer le chercheur. T'as dit moisi. Oui ah, j'ai tué, tué un gars avec le chercheur, je trouve.